Mais nous tous serons aussi affectés et aurons des changements dans notre vie, mais pas d'une manière aussi prononcée ou accentuée que les signes que je viens de mentionner. Vu l'importance des effets de ces événements pour nous tous, je décidai de ne pas en parler en détail dans ces prévisions hebdomadaires, mais plutôt préparer une vidéo à part consacrée pour parler de ces événements et leurs effets sur chaque signe. Mais aussi dans la vidéo, je vais parler euh, d'un événement d'un événement aussi important qui va avoir lieu janvier en janvier le 12 janvier précisément. Ça va être la conjonction étroite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 euh, jeudi 26 décembre donc soyez à l'affût euh, je décidais de vous préparer une vidéo à part parce que euh, je prévois que vous allez euh, vouloir la consulter constamment durant les prochains mois et je voulais pas que euh, ces prévisions ou la, ou la discussion de, de, de l'éclipse euh, tombe en arrière et euh, serait difficile à retrouver. Donc, je vais la mettre aussi dans le playlist, dans l'onglet playlist. Vous pouvez la retrouver très facilement. Donc, soyez à l'affût. D'ici jeudi 26 décembre, je vais sortir une vidéo pour tous les siennes parlant des effets de l'éclipse solaire, de la nouvelle lune, mais aussi de la conjonction entre Saturne et Pluton qui va avoir lieu le 12 janvier. Donc maintenant, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Euh, je, je vais vous parler de la nature du temps, de l'énergie qui va avoir lieu durant cette semaine. Bonjour chers cancer voici vos prévisions pour la semaine du 23 au 29 décembre 2019. Je commence par lundi AM pour le Québec et lundi presque toute la journée pour l'Europe. La Lune sera... Dans le euh, scorpion, votre cinquième maison, quelle belle énergie, combinée à l'énergie de Mars, chez lui, dans cette même maison, cinquième maison. La cinquième maison à travers laquelle euh, nous dérivons la joie, le plaisir, l'amour, la créativité. En plus, la Lune fait un trigone avec Neptune pour favoriser une créativité fertile et une imagination très large. Pour les, pour les célibataires, cette belle énergie est très propice pour rencontrer quelqu'un spécial. Votre intuition serait particulièrement forte maintenant. Votre pouvoir de séduction sera très puissant. Une période très chanceuse. Profitez-en. Lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec et mardi et mercredi pour l'Europe, la Lune sera dans le Sagittaire, votre sixième maison. Bien qu'elle sera une période très occupée, mais votre détermination et persévérance seront au beau fixe et je m'inquiète pas pour vous. Au niveau de votre bien-être, vous pourriez ignorer quelques signes que votre corps vous donne pour prendre une pause ou un break et cela n'est aucunement recommander essayez de dormir suffisamment et recherchez du divertissement ou quelque chose de créatif ou peut-être chanter sous la douche, pourquoi pas, c'est juste pour satisfaire votre imagination car elle en aurait besoin. Vous ressentirez plus d'empathie pour les autres, vous pouvez ressentir de la souffrance vous-même ou en être en être touché d'une manière ou d'une autre. Donc, vous pourriez sentir la souffrance pour les autres, quand vous voyez les autres en train de souffrir. Ne cachez pas ce côté sensible et bienveillant, mais partagez-le ouvertement. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le Capricorne, votre septième maison, la conjonction du soleil à Jupiter pourrait amplifier certains traits négatifs de la personnalité de certaines personnes comme l'orgueil, l'égoïsme, l'avantardise ou la cupidité. Et ça vous pourriez ressentir très rapidement et facilement et cela pourrait vous pousser à réagir impulsivement contre ces personnes. Ou à tout le moins vous faire sentir insulté ou bien cela pourrait vous faire vous mettre sur la défensive tous ces choix ou toutes ces toutes ces options doivent être évitées donc on ne veut pas se mettre sur la dif défensive ni réagir impulsivement euh, ni se sentir insulté essayez donc de vous éloigner de ce genre de personnes et éviter les confrontations. Samedi et dimanche, la lune sera euh, dans euh, le Verseau. votre huitième maison. Votre mémoire sera en éveil et vous voudriez profiter de la vie et inclure vos amis aussi ainsi que les membres de votre famille et vos bien-aimés. C'est un bon moment pour organiser des sorties ou des soirées, ainsi que des réceptions. Vous pourriez avoir quelques irritations de temps en temps, mais rien de grave. Et euh, en plus, les prochaines journées, les journées après, seront formidables. Je parle de lundi, mardi, et euh, ça, va, ça va venir pour la semaine prochaine. Donc, euh, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Euh, je vous demande votre soutien comme d'habitude, aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît. Merci beaucoup à l'avance, je vous aime beaucoup, à la prochaine.